Le fitness est au cœur de mon quotidien depuis plus de 10 ans. Il a toujours occupé une place très importante dans ma vie. Cette passion n'a cessé de grandir depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de le partager avec des milliers de personnes sur mes réseaux sociaux. Que ce soit au niveau de l'alimentation, de la supplémentation ou de l'entraînement, j'essaie toujours d'apporter les meilleurs conseils à ma communauté. Au départ, je faisais du fitness que pour moi, mais au final, j'ai compris que le partager à un grand nombre de personnes serait la plus belle chose que je puisse entreprendre. Car le fitness est une magnifique hygiène de vie qui mérite d'être partagée. Ça, c'est The Best Me.